Bonjour les astros, aujourd'hui je vais vous parler d'éclipse. Mais attention, je ne vais pas vous refaire tout le tatouin avec le soleil qui tourne, la lune, etc. Ça, votre prof de collège ou de votre instituteur en primaire vous l'a expliqué déjà plein de fois. Donc moi je vais vous parler d'autre chose. Je vous retrouve juste après le générique. Alors, pour commencer, eh bien, en un lieu donné, il faut savoir que, par exemple, chez toi, les éclipses de lune sont plus fréquentes que les éclipses de soleil. Et pourtant, pourtant, pour l'ensemble de la Terre, il y a autant d'éclipses de lune que d'éclipses de soleil. Ben alors, pourquoi Pourquoi chez toi, dans ton jardin, sur ton balcon, tu verras plus souvent des éclipses de lune que de soleil c'est simple, tout simplement parce que les éclipses de soleil ne sont observables que sur une petite partie de la Terre. Et si tu n'y es pas, eh ben tu vois rien. Tout simplement. Pour voir une éclipse de soleil, il faut que ton jardin ou ton balcon soit situé sur une bande d'environ 250 km, 350 km, hein, vue de nez est placé sur l'axe d'ouest en est du déplacement de l'ombre projetée de la lune sur la terre bon, oui petit rappel quand même une éclipse de soleil c'est la lune qui passe devant le soleil et donc c'est bien l'ombre projetée de la lune qui va balayer la terre plongeant ses habitants dans le noir et la panique la plus totale alors que une éclipse de lune eh bien une éclipse de lune c'est la lune qui va rentrer dans pour que le le cône d'ombre de la terre Marcel baisse la lumière la lune est beaucoup trop petite et trop éloignée de la terre pour que notre planète soit plongée dans le noir en fait l'ombre de la lune s'étale sur une petite zone, et seuls les observateurs qui se trouvent dans cette zone d'ombre assistent à une éclipse totale, c'est-à-dire à, à l'occultation complète du Soleil. Comme la Lune se déplace dans l'espace, eh ce phénomène n'est pas figé. La tâche d'ombre se déplace sur notre planète ainsi, lors de l'éclipse du 11 août 1999, l'ombre s'est d'abord étalée sur l'Atlantique Nord, une partie de la France, de l'Europe, la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, jusqu'en Inde. Et voici la tâche d'ombre de l'éclipse du 11 août, photographiée par le cosmonaute Jean-Pierre ignoré à bord de la station MIR. Et le déplacement de cette ombre a même été suivi par satellite, tout au long de son parcours, des millions de personnes se sont rassemblées pour assister au spectacle. Il y a aussi des éclipses de Lune. Cette fois, c'est la Lune qui disparaît et c'est la Terre qui la cache. Enfin, plus précisément, l'ombre de la Terre. En effet, dans sa course autour de la Terre, il arrive que la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Ce phénomène se produit en phase de pleine Lune, quand les trois astres, Lune, Terre, Soleil, sont alignés dans le plan de l'écliptique. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Les éclipses de soleil ne sont donc observables que sur une petite partie de notre planète, tandis que les éclipses de lune, elles, sont visibles pour tous ceux qui se trouvent dans l'hémisphère pour laquelle elle s'est levée. Ok Bon. Donc, en résumé, il y a autant d'éclipses de, euh, de lune que d'éclipses de soleil. Il faut juste être au bon endroit pour voir les éclipses de soleil. Voilà. Mais, mais, mais peut-on prévoir, et eh bien, leur fréquence d'apparition Alors, je ne parle pas de prédire à l'heure exacte, la minute exacte, ni même l'ampleur du phénomène, si l'éclipse sera totale, partielle, annulaire, euh, dans la pénombre, etc. Ben bref, tout ça, ça, c'est des calculs euh, à vérifier. Mais simplement, savoir, euh, bien, si une éclipse euh, va apparaître, une éclipse de soleil, par exemple, va apparaître cette année, à quelle date tout simplement juste un petit truc C'est qu'en astronomie on observe un cycle de 18 ans et 10 jours Attends, il y a Maurice qui vient de dire bonjour. puisque Maurice. Moi, tu veux aller te promener On ira après la vidéo. D'accord. Bon, on ira après la vidéo. Moi, tu peux alors en astronomie, on observe un cycle de 18 ans et 10 jours pendant lesquels on compte en moyenne 43 éclipses de soleil, dont 28 totales et 15 partielles, et 43 éclipses de lune, dont 13 totales et 15 partielles, et 15 dans la pénombre. Donc ça fait 40, euh, 43 éclipses de lune 43 éclipses de soleil. Kiff kiff Voilà donc ce cycle de 18 ans et 10 jours, soit 6585 jours pour ceux qui savent compter, eh bien ça s'appelle un Saros. Alors la période du Saros peut grosso modo vous aider, vous permettre de prédire si une éclipse aura lieu, quelle date, tout simplement. Vous n'aurez pas l'heure, vous n'aurez pas les caractéristiques de l'éclipse, mais vous saurez la date. Alors, je vous explique comment fonctionne le Saros. L'éclipse totale du 17 avril 1912, qui fut visible en France, et eh bien cette éclipse était le saros de celle du 6 avril 1894, visible en Asie orientale, qui elle-même était le saros de l'éclipse du 26 mars 1876, visible en Amérique du Nord et au Groenland. Grosso modo, à partir du moment où vous avez repéré une éclipse, vous avez une, la date d'une éclipse de soleil, par exemple, vous ajoutez 18 ans et 10 jours, et vous avez la date euh, prévisible de son retour sur, euh, bien sur la Terre. Donc, si on calcule bien, eh bien euh, l'éclipse de soleil, qui a eu lieu le 11 août 1999 et qui fut visible dans la région parisienne et jusque dans le nord de la France. Et oui, à ce moment-là, mon jardin était au bon endroit, hein, donc j'ai pu la voir. Et bien, si on calcule son saros, nous emmène au 21 août 2017. Hein, 18 ans et 10 jours de plus. Hein, donc, 11 août, on rajoute 10 jours, 21 août, et de 1999, on rajoute 18 ans, ça nous fait 2017. Voilà, tout simplement. Et cette éclipse, elle, elle n'est pas passée dans mon jardin, elle est passée aux États-Unis. Voilà. Euh, mais si on continue, cette même éclipse, si on calcule son, de nouveau son saros, eh bien, ça va nous mener au 2 septembre 2035, donc éclipse de soleil. Et en allant jeter un petit coup d'œil sur Internet, j'ai vu que cette éclipse du 2 septembre 2039, eh bien, eh bien, elle est passée sur un axe Chine-Corée-Mer du Japon. Voilà, donc on ne la verra toujours pas en France. Mais grosso modo, le Saros permet de prédire euh, s'il y aura une éclipse de soleil ou une éclipse de lune à telle ou telle année. À partir du moment où on a des dates repères, il suffit d'ajouter 10 jours et 18 ans à cette date. Et on y arrive. Pour terminer cette chronique, euh, et bien tout simplement, vous savez désormais qu'il y a autant d'éclipses de lune que d'éclipses de soleil sur un cycle de 18 ans et 10 jours, et que ce cycle s'appelle un saros. Amis astronomes, gardez l'œil à l'oculaire et on se retrouve très bientôt. Les beaux jours réapparaissent, alors profitez-en pour faire une cure de vitamines. Et euh, on se retrouvera sans doute pour une petite chronique sur le soleil.